à vous aimables téléspectateurs nous recevons sur ce plateau le frère Roli Akaboya. Shalom. Shalom Shalom comment vous allez super bien par la grâce de Dieu Non, Dieu ça, fait, ça fait quand même longtemps moi ça, ça m'inquiétait trop Shukwena <rire> Salama parce Vraiment. que le frère Roli avait pratiquement disparu euh, un frère qui chante très bien comme ça un frère qui Merci. a la grâce de Dieu Merci mais bien. vous disparaissez comme ça non, ce n'est pas, pas disparaître. Euh, c'était aussi toujours dans le cadre de travailler davantage. Ok. Euh, C'est vrai que je passais pas à la télé, mais on travaillait toujours et on continue toujours à travailler pour bénir le peuple de Dieu. Je me rappelle la dernière fois que j'étais ici, c'était en 2019. En 2019, vous oui, imaginez? Oui, je me rappelle bien lorsqu'on préparait le concert Célébration ouais. Majesté ouais. à Salle Horizon. Après 2020, il y avait un problème de Corona. Mmh. Bon, là, je suis là. Et aujourd'hui, le Seigneur fait grâce, euh, en tout cas. Nous sommes vraiment bénis de votre présence sur, euh, sur ce plateau. Amen Alors, toi, parce monsieur. que vous nous disiez que euh, vous étiez quand même en, en train de travailler. Oui. Euh, C'est vrai, euh, absent sur, euh, euh, sur le média, oui. mais en train de travailler dans le coulisse. Bon, nous posons la question du savoir. Vous travaillez sur quoi exactement et qu'est-ce que vous avez euh, pu réaliser pendant ce, euh, ce long moment de silence euh, dans différentes euh, maisons de médias euh, Oui, d'accord. Euh, c'est vrai qu'on ne me voyait pas comme vous venez de le dire, mais pendant mon absence, peut-être dans les médias, bien sûr, on a eu à réaliser deux chants. L'autre, euh, le, le titre, c'est... Natchagoua Nourou d'abord, et l'autre, on vient de refaire l'une de nos chansons avec euh, le frère Al Kambumba. Okay. Qui est d'ailleurs déjà sorti. Nourou. Nourou, oui. Natchagoua Nourou. C'est la chanson qu'on avait lancée l'année passée. Ouais. Pendant la période Mais jusque de... Mais jusque-là, le clip n'est pas encore disponible. Oui, oui. Jusque-là, c'est en format audio. Ok. Même sur YouTube. Oui. J'ai quand même eu l'occasion de, de suivre le format audio. Oui. Le message, c'est quoi le message euh, qu'on retrouve en ce champ D'accord, euh, le, message, le message clé, c'est juste que c'est Christ qui est la lumière. Donc c'est juste que je suis en train de montrer au monde, au, à ceux qui, qui se disent euh, chrétiens ou non chrétiens, mmh. enfants de Dieu ou païens, que la vraie lumière c'est Christ. Ouais. Tout ce que je ferai, partout où je serai, je choisirai seulement Jésus. Donc, mmh. Il y a plusieurs lumières, mais toutes les lumières ne sont pas les vraies lumières. Ouais. Voilà raison pour laquelle nous on a fait le bon choix de choisir Christ qui est la lumière parfaite. Donc. Jésus qui est la lumière parfaite, ça c'est vraiment un bon message. Félicitations. Merci. Alors beaucoup. le deuxième chant c'est Jou. Jou, Jousana, version remixée. Ah donc vous avez vous avez vous avez, vous avez sorti euh, euh, vous avez sorti la, la première version. Oui, la première version était dans notre premier album ouais. depuis 2017 et Dieu nous avait mis à cœur de refaire ce chant et c'est comme ça qu'on a refait la chanson et Dieu nous avait aussi mis à cœur de, de faire avec quelqu'un, c'est le frère Alka. Bon, moi j'ai d'ailleurs. J'ai vraiment hâte de suivre, euh, de oui. suivre euh, ce titre. Donc nous allons ensemble suivre euh, ce beau titre, Jusana. Ju Jusana version remix. Version remix du frère Oli Kaboya en featuring avec le frère Alkabouba On regarde. I'm na sure na Yesu Na Yesu So, kula che, nuko angusijulize, maisha takuache, tazamandegezanga, wana wanakula kila situ, tazama mahuwa, na kila siku Yesu ni mufalme, tafuta Yesu, tapata vyote nani ya Yesu, maisha nani ya Yesu, ukweli ni nani ya Yesu, Yesu takuveba chuo, hahaha, Lui wa family. I was on the Nangolu na yoye, olo kotinga iyaya. Nakumi kulia nawa, nawa. Nangolu yanzame, nakumi pe na tinao. Olo kota kana seyo jomboli A Eh wisi, nakumi na yeti rete. Alanda motoe. La lana a zombie pe eh eh a boya eh eh a boya alta familia babola En tout cas, une très belle collaboration. Oui. Félicitations, oui. frère Oli. rythme à bien sana. C'est pas comme En tout cas, ça c'est très bien. Mais dites-nous dites -nous un peu la collaboration avec euh, le frère Alka. Oui. Euh, C'était quoi le critère? Oh non. Le frère Alka, c'est une personne formidable. Ok. Euh, quand je l'ai abordé, je m'attendais aussi aux critères du genre, oh, moi pour... Euh, chanter avec toi, comme ça se passe avec les autres. Mmh. Euh, il me faut ça, il me faut ça. Il m'a dit juste qu'il n'y a pas de problème, dès que tu es prêt, tu me fais ça. Et au moment où on avait fait le beat, et puis je l'ai appelé, il était disponible, et on a fait une très belle collaboration, et ces moments avec lui sont en train de me manquer déjà. C'est une personne euh, formidable que Dieu le bénisse vraiment. Et, et, et qu'est-ce que vous aimez particulièrement chez, chez lui pendant ces moments de, de travail Qu'est-ce qui vous a particulièrement touché euh, Sa simplicité d'abord, pour, pour ne pas mâcher les mots. Le frère Alka a une grande audience, c'est quelqu'un qui est très suivi. C'est une star, oh. au vrai sens du mot, dans le Seigneur. Mais euh, se comporter de manière euh, très simple et disponible sans condition... Et les, les, les faits qu'il était en train d'animer, d'égayer le monde, ça, les, autour, de, autour de nous il y avait l'ambiance. Donc euh, et je bénis Dieu vraiment pour ça. Et, et par rapport à par vos rapport attentes, euh, en, en recherchant cette collaboration, est-ce que le frère Alka a pu apporter un plus Oui, il a apporté un plus très très considérable. Et... Sa façon de travailler m'a aussi inspiré, okay. oui, ça m'a inspiré, j'ai appris beaucoup de choses, non seulement j'ai appris beaucoup de choses, il a aussi accepté de poster cette chanson sur sa chaîne YouTube, c'est une très grande, une très grande, euh, je peux dire un très grand apport oh. pour, pour nous, c'est que nous on n'a pas une très grande visibilité comme lui, mais il a accepté. C'est un grand apport. En tout cas, ça, c'est vraiment merveilleux. Alors, les chants, jusque-là, euh, ça fait déjà quelques jours. Oui, que ça fait sept ça, ça jours. Et comment, comment déjà le public a accueilli Voilà. Euh, en tout cas, et, nous, qui, euh, et moi, ouais. et, et le frère Alka, parce qu'on a eu le temps de parler, il m'a témoigné en me disant, je ne m'attendais pas à ça. Pour ne pas trop parler... J'invite le peuple de Dieu d'aller dans les commentaires de uh -huh. nos chansons sur YouTube. Uh -huh. Ils verront eux-mêmes euh, la façon dont le chant est accueilli. Le chant est très bien accueilli et nous avons, nous avons des témoignages et nous avons des encouragements. Uh -huh. Pour cela, nous sommes dans la joie et nous prions Dieu que ce chant aille encore très loin pour toucher les vies des gens et remettre l'espoir dans les cœurs de ceux qui voulaient... Euh, Dévier pour chercher l'élévation ailleurs, en dehors de Jésus. Alors quelqu'un m'a dit que le frère Oli a choisi Alka parce que, on l'avait dit, Alka est pratiquement beaucoup suivi et c'est aussi une, une occasion pour vous, pour vous faire connaître auprès de ceux euh, qui ne vous connaissent peut-être pas. Si une personne dit ça, ce n'est pas, pas aussi faux, ce n'est pas aussi faux, c'est aussi vrai. Pourquoi Parce que à l'esprit, il faut ajouter l'intelligence. Ouais. Oui. si on a un message et on veut l'amener très loin et la seule option c'est de, de coaliser avec la personne qui est plus plus forte, qui a une très grande visibilité par rapport à nous donc ce n'est pas seulement ça comme critère mais ça fait partie des critères du choix parce que je me rappelle bien j'ai contacté quelqu'un avant le frère Alka, cette personne là n'était pas favorable. C'était qui? Je ne peux jamais citer le nom Bon, je crois dans, dans les coulisses, vous allez quand même me donner son nom comme ça. Bon, espérons, <rire> mais je ne vais pas citer les noms pour raison de, de sécurité, quoi. Non, vous sécurisez qui Vous sécurisez vous. Je les sécurise et je me sécurise aussi. Mais non, si ce n'est pas une bonne manière de faire les choses en tant qu'enfant de Dieu, je crois euh, qu'il faut l'aider à changer, peut-être en hein, les citant. Hein. Oh, bon, je ne crois pas. Je ne crois pas que ce serait la, la meilleure façon de le faire en le citant. Je trouve que c'est mieux que l'Esprit de Dieu puisse l'enseigner par rapport à ce qu'il va voir. Non, l'Esprit de Dieu peut l'enseigner même en passant par nous. L'Esprit de Dieu enseigne mieux que nous. Parce que la Bible dit ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est-à-dire, mmh. si cette personne a le Saint-Esprit et son esprit qui est en lui, ne l'avait pas convaincu de le faire, on ne peut pas l'en vouloir. Mmh. Et c'est Dieu qui met, qui crée le vouloir et le faire dans chacun de nous. Mmh. Donc, si il n'était pas disponible, il a refusé ou c'était pour moi une très bonne occasion de chercher quelqu'un d'autre. Quelqu Alors peut-être avant de finir complètement, le chant est déjà disponible pour ceux qui veulent l'avoir. Qu'est-ce qu'on fait exactement Voilà, euh, le chant est disponible. Moi, je trouve que la meilleure façon de l'avoir, c'est d'abord le suivre sur YouTube. Parce qu'on n'a pas encore mis ça sur CD. Mmh. Vaut mieux le suivre d'abord en ligne, soit sur la page de Frère Alka, soit sur mon compte, soit sur nos Facebook. Ils vont suivre la chanson. Mais avec le temps, nous allons ensemble avec l'homme de Dieu, le frère Alka, voir comment est-ce que nous pouvons essayer de mettre ça à la disposition de tout le monde. Parce que c'est pas donné à tout le monde d'aller sur YouTube et télécharger. Ouais. Oui. En tout cas, c'est vraiment euh, important. Alors, nous sommes déjà à la fin. Peut-être votre numéro de contact, pour ceux euh, qui vont en tout cas euh, euh, envisager vous inviter dans des manifestations, des programmes à gauche et à droite. Votre numéro de contact, mais aussi un mot à tous les enfants de Dieu, tous ceux qui ont été bénis oui. par ces merveilleux chants. Oui, d'accord. Avant de donner le mot de contact, je voulais euh, d'abord remercier tous ceux qui nous ont soutenus de près ou de loin okay. pour que nous puissions réaliser cette œuvre. Euh, je pense à mon réalisateur, Adonis Kayembe, je pense à christ Ngui, qu'on appelle souvent DJ Chris. Euh, je remercie aussi le frère Alka d'avoir accepté cette collaboration et tous ceux qui nous ont soutenus par-ci, par-là. Oh. Et je dis au peuple de Dieu de ne pas, pas négliger l'œuvre que nous sommes en train de faire, de ne pas négliger les chanteurs. Euh, les chantres, quelqu'un peut oublier tout, mais ne peut pas oublier un chant. Ah, les ben. chantres ont un grand pouvoir. Si vous lisez même la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte qu'il y avait des combats où au lieu de mettre l'armée devant, on était obligé de mettre les chantres devant. Oh. Parce que les chantres avaient joué un très grand rôle. Euh, le, la façon dont on traite les chantres de foi pousse les chantres à laisser et vouloir devenir pasteur. Alors que chanter, c'est chanter, plus... Mais, pour ceux qui veulent nous soutenir, dans la promotion, bien sûr, euh, ils peuvent nous contacter euh, au numéro suivant, 0999, 9, donc 3 x 9 au début, 86 53 06, donc 0999 86 53 06. Là, vous allez tomber directement sur moi. Euh, vous pouvez, si vous voulez, euh, avoir les champs de manière... Euh, comme ça, vous pouvez nous, toujours nous avoir. Et si vous voulez nous encourager, vous avez aimé notre travail, encouragez-nous, appelez-nous. Oh. L'argent, ce n'est pas, pas, pas seulement l'argent. Vous pouvez disponibiliser pour nous un cadre. Où on peut célébrer, faire le concert. Parce que nous avons besoin de moyens pour faire la promotion. Ce n'est pas pour s'acheter les fringues, les habits, non. C'est aussi pour nous aider à amener l'évangile chanté loin, au-delà de, de ce que nous voyons. En tout, cas, en tout cas, nous vous disons sincèrement merci d'être venu. Je crois que l'année qui va commencer, l'année 2022, euh, le frère Roli sera régulier. Oui, oui, ça, ça je le confirme aussi. Je ouais. le confirme aussi. Dieu fera, fera en sorte que nous soyons toujours disponibles. Ouais. Je remercie aussi HK6. Je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous... De nous de nous recevoir. Merci en tout cas, merci euh, d'être venu. Merci également à vous immeubles téléspectateurs euh, de l'attention nous accorder. C'est déjà à la fin de ce programme. Euh, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous nous retrouvons le dimanche prochain en tout cas avec euh, la même joie, la même détermination de vous servir, attaché euh, de très bien vous porter que la grâce, la paix euh, de notre Seigneur Jésus-Christ qui surpasse toute intelligence sur votre partage. Bon dimanche chez vous.